Salut à tous Salut Ça va, être sur nos deux chaînes et tu ouais, fais ouais, ça salut ouais, des abonnés. Euh, je, je suis pas habitué à faire des vidéos en commun pour le coup, c'est la première. Bah il est au début à tout. Salut Comme l'étant, aujourd'hui <rire> c'était la journée des premières. Voilà, et on a l'air des OTS, en live. Ouais. C'était cool. Et il y a Marine avec nous. Salut Marine <rire> Bon, on a trois chaînes box, une chacun. Je prends celle-là, diamant. Bah du coup je prends celle de droite, bon ben voilà. Alors déjà, qu'est-ce qu'on note Sam la nouvelle box avec le petit entourage fermé avec le logo de Chainbox comme d'habitude ainsi que le, le site, guide. le lien du site www.chainbox.fr, n'hésitez pas à faire vos achats là-bas Donc euh, là dessus vous pourrez retrouver euh, bah, l'abonnement Chainbox ainsi que différents produits que ce soit euh, accessoires euh, portfolio, sleeves, playmat, accessoires euh, officiels donc tout ce qui euh, ainsi que bah, les, les euh, boosters qui vont sortir les différentes boxes, etc. Enfin voilà. Je crois qu'il n'y a pas mieux pour que lui pour faire les annonces. Je vais t'engager de faire la voir sur mes vidéos. <rire> pas de soucis Non, vraiment. Bon, du coup, moi j'ai envie de le garder, c'est ouais, euh... Moi aussi, c'est pour ça, que je suis impatient attention pour le goût. Allez, 1, 2, 3 Oh, oh, oh, oh, oh, oh. <rire> Ça commence très très bien Je me sens dans mon élément Ah <rire> <rire> Oui, j'avoue que c'est ma vie <rire> magicien. Oh, Bananashi Deuxième dessin, on l'avait eu à la Saint-Valentin. Avec les les marque-pages Jaden et Alexia Exactement, j'ai oui. là-bas, derrière le... Oui, le, le truc de Norwegian, Ouais. Donc une, no une nouvelle illustration de Bananashi qui est forcément une magiciation en qui est très efficace pour du coup Moi ce que j'aime ai bien c'est les effets ouais, ouais, en fait euh, en mode espace Elle est vraiment très belle Ouais Magnifique Ça va avec les autres J'adore, j'ai une collection, ça va être trop beau Et je pense que je vais découvrir mon mur à la fin Est-ce est que, un... une... les... est que vous trouvez une 50 50 box c'est pour mettre tous les... Est-ce que vous trouvez le nouveau détail Oui Oui, c'est oui, ça, fait vraiment sur <rire> Oh t'as dit ce que vous trouvez, je regarde mes yeux successifs. Oh! <rire> J'adore! Du coup, on procède comment? On retire le boudin ou on l'ouvre comme ça? C'est-à-dire, on retire le boudin. Bah, je crois qu'en fait, on va découvrir tout en même temps, c'est ouais, ça qui est On va tout voir. Ok, ok, ok! Oh. Mais ça, ouais, bien, il, y tout bon il y a toujours le. Il la même chose. Alors, les Sleeves Les Sleeves au CG. On d'accord, on commence par les Sleeves. Oui, pour, ouais, oui, pour, pour, pour le coup, Sleeves OCG, CG, c'est toujours important. C'est toujours génial. C'est un gros bon. paquet en plus. C'est un paquet de sang. C'est ouais. ouais. Et euh, c'est qui commence que dessus ça euh, C'est un tease, ah C'est un rebellion bizarre, je pense. C'est pas le bâillon. Non, je sais plus. Vraiment, un teaser rébellion Non, mais c'est une autre forme, je pense. En, en pendu, possiblement, à la rigueur Peut-être. Là, peut pour le coup, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Là, pour le coup, euh... On va voir, on vous le met vite fait. Attends, il y a Sharon qui est sur là, on pourra couper pour la vidéo. Sharon, c'est quoi C'est qui la merde Attends, c'est Zark de Hark 5. Ok, merci Sharon. Nous avons demandé à notre. Fournisseuse officielle. Exactement, qui nous a confirmé que c'était Zark V. C'est ça. C'est Zark de Hark 5. Moi, j'ai toujours. Moi, je dis Zark. Après, je sais pas si c'est. Ok, bon, déjà, de toute façon, des cibles. C'est le bruit. Voilà. C'est juste, de toute façon, toujours. Juste avant un tournoi, les gens ils vont une aussi, ils sont en mode. Ah bon, le booster, un petit booster la courbe de Bravo. Mais pas que Mais pas que Ah, les, les promos du pot Ouais Ça veut dire qu'il va qu y avoir un méthode du du pot sur Timebox Ah On est tous là en mode. <rire> et, et non, les... non, non, <rire> j'ai vu le prochain machine Oh putain et, et pour le coup, oh, machine putain. box, hein. un magicien sur le pot Un, un porte-clés un un un porte alors, là, format, alors, en alors en là, alors, alors, ça, ça alors là, alors là, alors là, alors là, Mais il est trop bon en plus, il en relief et tout. Ouais, il est oui, magnifique. Ouais. Franchement, il est, je pense que c'est l'un des plus beaux porte-clés que celui de l'autre qu'on Moi, j'ai un gros kiff sur tout ce qui est peau. Mm. Tu vois, c'est genre les bons en premier, en deuxième, c'est des cartes magiques, c'est les pots. J'adore ça. Même mm. si je ne joue pas beaucoup, for, for, for, Bah, c'est surtout qu'elle qu est limitée, je crois. Même pas ouais, elle ouais. est bannie. Elle est bannie dans le format. Ben oui. Ouais Mais c'est dommage. Mais là de trouve vraiment j'adore la gueule du pot, tu vois, tout ça. C'est vraiment emblématique de Yugi. le pot de cupidité, vraiment. Le truc emblématique. Là-dessus, il n'y a pas photo. Le petit Le petit magicien. C'est grand de l'autre. Voilà. L'autre, on avait eu Yugi, du coup. Et là, on a le magicien sombre qui est un peu cuivant, d'ailleurs, j'ai l'impression. Oui. Ah, que non. Pas vraiment. Mais si, un petit peu. Un poil. Après, j'ai envie de dire, Yugi n'est pas bien grand non plus. Bah, mis ici, pas Yugi de base. Oui. Mais euh. Trop bien. Franchement, trop bien. suis très, très, très, très, très content de cette chaîne. Non, mais t'attends qu'on un billet. Mais... Non, mais je regardais si l'un de nous avait eu le, le, le booster bonus. Ah oh, non. Oh, oh, oh. Le oh, oh, oh. booster bonus. Ah oui, c'est vrai qu'elle qu a rajouté un booster. Non, c'est plus le Kuribo de, de, 3D. C'est ça. ça. Il y a un booster de 5D qui est aléatoirement disponible du coup. C'est ça. Dans une chaîne box aléatoire et qui remplace le Kuribo 3D. Que je n'ai pas eu, malheureusement. Moi, j'ai eu le mois Bon, est-ce que j'ai envie de te dire est-ce qu'on s'ouvrirait pas du coup le petit booster à court Tu nous sortirais pas une deuxième secrète ça Collector, collector. Collector, collector. collector. Écoute, euh... je te laisse commencer. Je commence du coup Vas-y, la, la chance, vas-y, vas-y, vas-y. Vas euh, alors, du coup. Ah, j'ai peur. Moi aussi. Parce que à chaque fois qu'il y a des extensions à collector dans le chaînes box, j'ai une collector. J'en avais une dans Genesis Impact et une dans euh, les, les anciens gardiens. Toi Je ne souhaite jamais d'être en couple, mon avis. Ouais, ah, je sais, je sais. Alors. Je pense que tu peux lever un petit peu. Ouais, ce soir. Du coup, annonce sa voix haute ce okay. que tu veux. Mmh, Alors, Lien éternel, le guerrier réincarné, le Arsenal Zambion automate, ensuite, tolini M7 de la constellée, Baxia l'éclat du la Alakan, et Hypercanon X6 en super. Je t'avoue, je, je, je suis pour toi. Ah. Je suis pour toi. Mmh. Genre dame. Mmh. Avec ma chance légendaire d'avoir un roi. Et, ah bon, et ben, tu sais pas, j'allais dire... Et dit, en, en du roi, j'ai un booster, le fameux booster qui est trop beau. Et on prend un petit zoom. Oh bah oh, oh, oh, ben ben voilà, j'ai Il je suis avec un... Existe sur Link, euh, t'embrouche, <rire> c'est la fête du <rire> tournoi à la a désolé. CW, Serre d'Aigle. Serpentard. Chevalier de la Reine. Oui. Dédroute. Des des Dédroute. Des le château dans le ciel. Ptolémie c'est de la constellée et Oh hyper galactique, c'est pas dégueu. Bon, alors, allez content, sauf l'honneur, sors-nous une ultra ou une collector. Une ultra, ce serait déjà. Une pas. ultra ou une collector. Allez, peau de dualité, tu vois j'aime bien les peaux j'ai un peu ah c'est bon. C'est bon, on est bon du oh, bah bon. Ok, nickel. Idole aux yeux d'or. Chevalier de la reine. Lien éternel. Mmh. Eraser, le démon de l'enfer. Il en reste combien, là C'est la dernière Non, non avant-dernière, Dragon majestueux, et là, ne verra pas en dessous. Non. Non. C'est même que ah, oh, oh, pas... dé... enfin, le... je je crois. Non. Cours des cartes C'est tombe Pour ton deck, enfin, Je crois que j'ai en tenu en x3 mais je suis pas sûr, il me semble que non. Bah écoutez, qu'avez-vous qu pensé de cette chaîne, box bah, chers amis Franchement, bah déjà, même sans avoir vu le reste de l'étape, rien qu'ouverture sur ça, c'était trop Bah déjà, tout tout la boîte, tu tombes sur un magicien. 500. Tu sais que l'espace d'un instant, pour juste donner mon aperçu, c'est que j'ai cru, comme il est il est comme ça, je me suis dit What, c'est un truc, c'est ça, ça se déplie derrière, oui, j'ai que c'était pour remplacer la feutrine comme ça qui a changé Exactement mais, mais pour le coup, je préfère que ce soit un item comme ça que l'objet qui remplace la feutrine Je suis totalement d'accord Parce que ça, tu peux l'accrocher, le mettre en cadre et tout Et franchement, oui, c'est ouais. du travail vraiment propre, classe ouais, et euh, net Bananashi sur Instagram Tu mettra le lien. Oui Dans dans de description aussi Les sleeves O.C.G. Les plus, plus de sang. Le porte clé j'ai rien à dire dessus, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. C'est clair. Les oui, promos du pot. Le pro, ouais, promo du pot. Le un... booster. Sachant que dedans il y a Toi là, Neos, oui. Qui... ouais. es là, on est là, les héros. Ah, oh. Il peut y avoir bah, y a y a Neos Bah a c'est déjà apprécié. Les... C'est tous les... Euh, oh y a que j'ai pas vu C'est t'as le décodeur Pava... Oh. Oh. c'est ouais. Le décodeur Pava. <rire> Pava. Dragon pendule aux yeux terre. Après, normalement, du coup, c'est le numéro 39 Utopie. Ouais, c'est les mêmes. C'est toutes les mêmes du coup. Après c'est le euh, dragon poussière d'étoile, euh, Néo, élémentaire, mais à ma s'y fond C'est toutes les cartes de, de ça. Ouais ça Et aussi. le présentoir. Oui. Ça, ça pour le coup j'aurais bien remonté tout de suite, mais je pense que dans le voyage pour rentrer chez moi, il va ça et je vais le monter ça, chez moi. Exactement. Je, je vais le monter euh... chez moi. Ça va retourner dans la chine box et puis... Euh... Bon. Bah écoutez. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ouais puis... On était trois, c'était cool. Duel d'ouverture de Chanel Max, c'est une Non, franchement, c'était vraiment un produit génial. Moi, je suis hyper content. Votre produit préféré, pour moi, c'est. Porte-clé Pour moi, ça va jouer entre le présentoir et le porte-clé. Ça c'est le présentoir, Marie Moi, c'est le porte-clé. Moi, ça va jouer entre les deux. C'est vraiment les produits qu'on peut faire. L'image, franchement. Franchement, l'image, moi, je les aime beaucoup. Chaque fois, c'est un travail de ouf, quoi. Donc, voilà. Merci à vous. Allez, merci. Merci. merci beaucoup. Marie. Merci Sharon pour les chaînes box aussi. Et Vice. Ouais, merci. J'ai pas trop de pause dans la couche. Sam. Hein. Et Sam. Sam, fusion <rire> on termine là-dessus. Si je N'hésitez pas à vous abonner, ah, à lâcher le pouce bleu parce que la vidéo sera la même sur nos deux chaînes. Donc, ouais, ça sera la même. Voilà, donc, mais mais n'hésitez pas à la voir sur les deux chaînes. C'est pour ça qu'on enfin, a fusionné. C'est pour ça qu'on a fusionné, c'est les deux. Allez, non, salut à tous.